L'eau de Javel est dangereuse et ne détartre pas. J'ai une recette très facile de produits pour les toilettes à faire soi-même. La voici. Alors pour cela, vous versez l'équivalent de 3 verres, euh, 3 verres à moutarde d'eau chaude dans une casserole que vous faites bouillir et vous ajoutez 2 verres de vinaigre blanc. Ensuite, vous prenez une cuillère à soupe de savon noir. Vous versez le tout, vous mélangez le tout, vous laissez reposer et enfin, vous versez à l'aide d'un entonnoir dans une bouteille en verre euh, que vous laissez reposer. Et voilà, votre produit pour les toilettes est fait. Vous versez l'équivalent d'un verre toutes les semaines dans la cuvette de vos toilettes. Pour tout ce qui est extérieur, donc euh, tout, tout le reste de vos toilettes, je vous propose une recette qui est euh, dans, un, en fait, dans un vaporisateur vide. Vous versez à part égale de l'eau, et du vinaigre blanc, et vous rajoutez de l'huile essentielle de citron. Vous pouvez en rajouter 15 gouttes, pour l'odeur de propre. Voilà, vous savez quoi faire maintenant. Alors si vous avez d'autres astuces, si vous aussi vous faites vos produits vous-même, euh, cosmétiques ou vos produits d'hygiène, n'hésitez pas à les partager sur le comptoir de La Débrouille. C'est un groupe sur Facebook où on échange tous nos bons plans. Et...